Alors, je suis en direct. Après, je te revois. Bonjour à tout le monde, bonjour. Donc, voilà les travaux qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait deux arbres ici. Bonjour. Donc, ceux qui sont déjà venus chez moi à Maképé. je crois que vous avez déjà vu l'endroit. Donc aujourd'hui je veux, on est le deuxième jour du mois, je sais qu'il y a des il y a, il y a les gens parmi vous, vous avez, euh, vous êtes sûrement à la énième chose que vous essayez, ça ne marche pas. Euh, vous avez tellement de situations et ça ne s'améliore pas. Donc je suis là aujourd'hui pour particulièrement parler à quelqu'un ou bien quelqu'une, ok je vais juste partager quelques bouts de mon histoire avec vous. Ça fait trois ans que je suis revenu au Cameroun. Euh... Mets tes fesses sur ça pour tester. Tu veux te toucher comment? Bonjour le roi Zéphéra. Ah, si ça tombe, elle va tomber, non? non. Ah, tu ne connais pas comment on pousse quelqu'un que sur la balançoire? Tu n'as jamais fait la balançoire? Oh ouais. ah, ah. Tu dois te laisser aller pour, pour que tu te balance bien. Non, mais tu ne résiste pas. <rire> oh, oh, oh. Tu as la longue pied, quoi? Ouais, c'est les femmes comme ça. Vous avez peur de la balance, on ne teste pas la balance avec les mains. On met les fesses sur son sassoi. Bonjour. Le fesse coupe, Alice. Les femmes sont arrivées à musique, c'est là. Oh, allez, pousse. Mais voilà, on t'a les pieds sur la balançoire oh, Vas-y, pousse encore. Hey, je en mets. <rire> ouais, est... Oh je vais m'amener. Quoi là. Je qu va pas oui, vous avez testé dans sa marche, descendu à alors maintenant. <rire> aïe, aïe, aïe. Vous savez, quand vous allez commencer les choses dans votre vie, on va beaucoup vous décourager. Peut-être que tu as un projet dans ton cœur. Peut-être que tu as, euh, tu as vu quelque chose. Tu auras de l'adversité. Et l'ennemi va, va lancer ça sous plusieurs formes. Tu peux peut-être vouloir te rester avec ton mari. Tu as un dragueur qui arrive et le dragueur est déjà plus assis que ton mari. Tu vois le dragueur, tu te dis Ah, pourtant, mieux que je laisse le gars, tu laisses ton mari. En partant pour laisser le mari comme ça, tu ne sais pas que tu, es de, tu es de, que le dragueur, là, c'est là-bas que, là que as, tes problèmes vont venir. Tu peux encore avoir une autre situation où tu. Euh, si tu commences le travail. Ton travail spirituel, bien sûr. Tu vois tellement de problèmes qui arrivent vers toi. Et quand tu vois les problèmes, je te dis non. Si vous vraiment le travail spirituel, il ne pouvez pas avoir autant de problèmes. Je pense que quelque part, vous devez avoir. Vous devez être conscient. On doit vous prévenir de l'adversité que vous allez rencontrer. Je crois que certaines personnes, comme si vous vivez dans un rêve. Vous vivez dans un rêve, vous êtes sur une planète où vous croyez que. Je m'asseoir sur le trampoline. J'espère que ça va tomber moins. Voilà. Dieu n'a jamais dit que ce serait facile. Dieu n'a jamais dit que ce serait facile. Mais. Il est su. Il t'a envoyé. Et vous devez arriver au niveau où vous comprenez ça. Beaucoup d'entre vous. Vous êtes en train de délivrer votre famille. Vous êtes en train. Et quand on parle de délivrance. Ça ne veut pas dire que tu vas prier. Ta famille va guérir. Mais. Du fait que toi, tu réussisses. Tu réussis et tu sors ta famille de la pauvreté. Donc, ton premier travail, c'est d'abord de te sortir toi-même. Donc, peut-être que la délivrance de ta famille vient par toi. Et ça demande que toi, tu sois persévérant dans le travail que tu es en train de faire. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre cela. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, quand je, je, je, je, je parle, je fais les vidéos... Vous pensez que peut-être pour moi, ça a été aussi facile. Ça n'a pas été facile. Bonjour, bonjour. Ça n'a pas été facile. Vous savez qu'on a lancé la troisième édition du Centre cette année des enfants et hier, on a eu tellement d'enfants qui sont venus. C'est le premier jour. Et euh, je sais que quand les. les, les enfin, J'ai même déjà eu deux, trois personnes qui m'ont dit ça hier. que Waouh, regarde tout ce que tu as accompli. Je leur dis que. Si je vous dis. Le nombre de fois où je suis resté sans abri, je pas l'endroit dormi. En trois ans. J'étais sans abri au Cameroun au moins deux fois en trois ans. Je ne vais pas vous dire le nombre de personnes qui m'ont escroqué. Je ne vais pas vous dire le nombre de personnes qui viennent, qui fait comme s'il est un peu gentil. Tu lui fais confiance. Le nombre de bailleurs qui m'ont fait les coups bas. Et parfois, je crois que vous avez l'impression que cette affaire sera facile. Ce sera rose. Mais oui, voilà, je poursuis mon rêve. Je me lève, je prie. Quand je prie comme ça, là, tous les démons tous les démons sont, sont terrassés. Je ne sais pas, peut-être toi tu es en livre. Es... Peut-être tu es à l'étape, tu es peut-être à 80% de ta libération. Et tu as l'impression que quand tu fais, donc beaucoup d'entre vous, je sais que vous avez beaucoup d'attaques de pensée. Beaucoup c'est carrément physiquement, tes finances ça ne va pas. Beaucoup. Euh, ah oui, c'est ton dernier jour de jeûne. Je salue ceux qui sont en train de jeûner là, oui. J'avais oublié qu'il y en a que vous avez pris le jeûne hier ou avant-hier. Donc c'est aujourd'hui que vous terminez. Je vous encourage. Là Tu as vu la dame D'accord. Du courage à ceux qui jeûnent encore. Pardon, laisse un peu ça pour l'instant. Tu fais les bruits ici, là. Tu as compris Bonjour. Vous devez comprendre que vous êtes comme une semence. Vous savez, quand je, parfois je, je vois les paraboles que le Seigneur disait par rapport au, au royaume de Dieu. Il dit que le royaume de Dieu est comme une, une graine de, de, de, de, de sénévé. Tu prends, tu mets dans la terre. C'est d'abord petit. Tu mets dans la terre, non. Tu arroses, tu protèges contre le froid, tu nourris. Ça grandit. Et quand ça grandit maintenant, il dit qu'il grandit, que d'abord il est le plus petit, non. Merci beaucoup, Mohamed tu as vraiment bien dit ça je ne cherche pas à, à ressembler à quelqu'un je ne cherche pas non plus à impressionner quelqu'un je ne cherche pas à impressionner quelqu'un il y avait un moment j'étais très centré sur mon visage sur le, ma, ma, ma, ma beauté genre. je me maquillais beaucoup quand je me reviens je faisais un direct je n'avais pas mis mon make-up je ne sentais pas bien le tout comme ça non au c'est le travail d'abord c'est le travail d'abord et je pense qu'au cameroun on a besoin de cet exemple on a besoin des les gens ont besoin Et ça revient à la parabole que j'allais dire Les gens ont besoin de quelqu'un qui va donner une vision à leur vie Les gens ont besoin d'une vision Quand Jésus a dit donc que le royaume de Dieu Est comme un grain de cénevée Qu'on a pris On a planté D'abord au départ c'est le plus petit non Mais le temps, le temps, et seulement le temps Le temps En lui il porte l'ADN Il porte l'ADN D'un grand arbre mais pour l'instant, on voit c'est même petit. C'est pour ça que ceux qui m'ont vu commencer il y a cela 3 ans. En 2020, quand j'ai commencé les trucs des enfants, ceux qui sont venus le temps là, vous savez que ça ne ressemblait pas à quelque chose. J'ai commencé dans, même dans un studio. Je faisais dans le, dans le salon du studio. Là. Le studio, je le payais à 75 000. Dont le, la, la, la pièce était peut-être 4, 4, 4, 4 mètres sur 4. Aujourd'hui, ça c'est la courbe. Donc imaginez alors comment l'année prochaine ce sera. Voilà dans quoi les enfants travaillent. Et voilà tout le local là-bas. Donc là ils travaillent à l'intérieur là-bas qui travaillent. Il dit tu plantes non. Donne le temps. Quand les gens se moquent de toi, ne te casse pas. Ne te casse pas. Fais ton lavage. Prends ton don, tu mets dans ta bouche, tu manges. Parce qu'il y a des choses que ta main ne t'a pas enseignées. Que si on te montrait ce que tu n'es pas là où tu es aujourd'hui, ce que tu es très loin. Mais ne te dérange pas, moi, je sais toujours que tout arrive au bon moment. Ne te dérange pas. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous, vous passez le temps à dire Oh, wow, si tu avais connu depuis. Tu pleures le que tu oublies de tout faire. Je dis que laisse-moi les regrets bizarres. Arrête de dire que si tu m'avais connu, oui, tu m'as connu maintenant, quoi. T'as moi les choses là. Oh, wow, merci Nathalie. Oh, si tu avais connu depuis. Oh, si tu avais connu depuis. Laissez-moi vos affaires là. Peut-être que tu m'avais connu, tu allais passer, tu n'allais pas. Peut-être qu'il y en a même dans parmi vous. Vous avez écouté mes vidéos il y a cela. Il euh, y a cela. Trois mois. Tu n'étais pas encore prêt, tu n'avais pas encore assez souffert. Maintenant, ça fait deux jours tu m'es tombé sur moi. Cette fois-ci, tes yeux là sont sont, sont, sont sont ouverts. Il vient encore me demander quoi Oui. Pardon Puis, donne-moi le téléphone alors ici. Allô? Oui, je, je t'écoute. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu prends les détails et tu, quand il faut commander, tu vas lui commander ça, non? D'accord. Vas-y alors. Demande-lui, il faut la commande de combien La commande minimum, c'est combien Oui. D'accord. Demande-lui que le minimum qu'on peut commander, c'est combien D'accord. Demande-lui si on passe une commande de 45 mais c'est bon. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Prends son numéro déjà. Demande Orange. Je vais lui faire un transfert. Tu attends un peu là-bas. Attends peut-être 10 minutes. Je vais lui faire un transfert. Est-ce que j'ai un hein, sur MTN euh... Bon, dis-lui, dis prends son numéro pour l'appeler, non Tu rentres, tu vas lui faire un transfert Et tu la, quand tu fais le transfert, tu l'appelles, tu lui dis que tu as fait bon, D'accord, fais ça alors, à tout à l'heure Oui, est-ce que, est que tu peux trouver les verres aussi Tu vois les verres, non Le verre Oui, voilà, va chercher ça aussi Pas de problème, prends ton numéro, tu fais le paiement tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Merci. Bon, merci d'avoir patienté. C'est ce que je disais. Merci la reine Fatou, merci, merci. Je disais ceci, il y en a parmi vous, euh, c'est récemment que vous êtes retombé à nouveau sur ma vidéo le tout aussi peut-être tu es prête à te lever toi-même peut-être tu es prête à travailler parce que la de travail c'est pas quelqu'un qui doit faire pour toi personne ne va croire pour toi personne ne va faire pour toi personne ne va euh, j'ai une place c'est une place Donc quand tu viens de tomber sur ma vidéo là, hein. à partir de ce soir quand tu vas te laver, ou demain matin, prends le sel, trois cuillères à café de sel, tu mets dans l'eau, lave-toi avec ça chaque jour, et en te lavant tu fais ta prière, tu lis le somme 35, et tu pries, tu demandes que tu enlèves la lourdeur sur toi, que Dieu t'enlève, s'il y a l'esprit de pauvreté, de même percé, tu demandes que Dieu enlève. Quand Jésus parlait du grain, là, ok, il dit qu'on met le grain dans la terre. Ça gêne, ça pousse. Quand ça pousse, c'est le plus petit. Après, avec le temps, ça monte. Après, ça commence à grandir, ça étend ses branches. Quand ça étend ses branches... La Bible dit que d'autres personnes viennent maintenant s'abriter. Il y en a parmi vous, vous allez avoir des entreprises que vous allez nourrir 5000 familles. Ça c'est pour quelqu'un, reçois ta prophétie. 5000 familles vont dépendre de toi. Interdit de parler le boulot ici. Hein monsieur Abessolo Interdit de parler le boulot. Hein Tu es pour les quoi D'accord, je te parle le bajoun. Oui, le bajoun. Je connais seulement le bajoun. Comment dire je tiens. <rire> un seul mot. <rire> ouais. C'est un bon chauffeur. C'est un animateur studio. Vous allez, avoir des, vous allez créer des structures que. Vous allez rester le matin comme ça, vous allez avoir le nombre d'employés qui vont venir. Vous allez seulement pleurer. Et.. Wow. Ce n'est même, euh, même pas parce que vous. Ce n'est même pas parce que ce sera votre argent. C'est juste que vous avez des facilités que ces autres personnes-là n'ont pas. Il y en a parmi vous, vous avez un bon crédit bancaire, un bon crédit score. C'est-à-dire si tu vas à la banque, tu présentes un projet. Les gens vont, vont, vont, vont te donner l'argent. Et il y en a aussi que les gens aiment beaucoup votre vision. Si bien qu'ils viendraient bien pour bosser avec vous. Mais vous ne savez pas parce que vous doutez de vous. Steven Kamga, que les filles bâtient une autorité. Ouais, ouais, ouais. Elle voulait quoi Ah, tu as son numéro. Uh, je vais la rappeler. Je vais la rappelle un instant. Donc, je vais vous montrer les gars qui vont peut travailler ici. Voilà. Qu en n'y encore de travaux. Hein. Là c'est l'extérieur. Bonjour, bonjour. J'ai entendu, non. V Votre téléphone... Vraiment. Toi, il faut qu'on te mette chef de quartier ou mère, vraiment. Et puis Fanny, même si on refuse, c'est pas grave. Hein. C'est qui Elle veut encore quoi Allô tu vas prendre. Je préfère les, les coups. Les coups, c'est mieux. Oui. Prends plusieurs. Comme ça, on va voir. On va voir. Euh... Oui, filme, je suis en voie sur WhatsApp, tout à l'heure. Hey, Lisette chatouée. dit que c'est le lait qu'on donne. Vraiment, vous là. Il faut qu'elle nage un peu aujourd'hui. On a mis une piscine ici pour les enfants. Ça fait du bien. Mes poules et mes canards ici là. Regardez. Vous Il y a le lapin ici là. Là-dedans. On a porté un lapin hier là-dedans. Voilà, monsieur le canard. Il y a les poules qui écloient ici là. Voilà les poussins qu'on a eu hier. Les voilà là Celles-ci ça part, elles sont un peu grandes. Voilà là-bas. Le poussant là, sont en grand. Chaque femme ici la protège tous ses enfants. Steven Kamka, tu es passé devant ma maison. Yeah. Yeah. en fait ce que je vous ai dit c'est ce que je disais c'est que plusieurs fois vous aurez euh, vous aurez les gens qui vont venir vous décourager parce qu'ils ont leurs propres limitations qui vont vous donner et on va te dire tu ne peux pas on va te dire, voilà, ça là, ce n'est pas possible. Tu ne connais pas le Cameroun. Si, quand je suis au Cameroun, combien, combien de fois on m'a découragé? Est-ce que tu peux ouvrir l'école au Cameroun? Oh non, tu ne peux pas. Si tu ne connais pas quelqu'un qui va venir. En fait, vous devez avoir un amour pour les gens à qui vous allez apporter votre service. Et c'est cet amour qui va vous pousser à aller au-delà de ce que les gens vont dire cet amour qui va vous encourager, pour que vous puissiez transcender les, les, les découragements, vos propres euh, échecs, parce qu'on n'est pas parfait. Monsieur Steven Kamga, merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment besoin de... de ce conseil supplémentaire, merci. Je, je crois que tu sais quand même que le ciment est devenu très rare au Cameroun. Bonjour. Monsieur un ton boulot te manque. La barrière te manque. Tu vas encore rester là-dedans. Hein? Ok. Oui, j'ai reçu, merci. T'as mis en pied sur la chaise, comme ça. Il faut demander à Valdez qui change de aussi. Ou bien Junior, cherche Junior, tu lui dis de changer. Et parfois, les personnes qui veulent vous décourager, ce sont les personnes les plus proches de vous. Ça peut être ton mari. Parce que sa soeur lui a dit qu'il ne faut pas que tu ouvres ta petite clinique. Ton mari vient te dire que oh, laisse ton projet là. c'est n'est pas lui qui parlait. C'est ce qu'on lui a dit. Donc soyez très prudents parce qu'on ne sait pas. Tu ne sais pas qui est qui. Quand tu as commencé à faire ton lavage et tout ça, là tu vas voir que tous les jaloux là vont partir, toutes ces personnes-là vont quitter à coup tout. Ce le sont plus proches, les personnes avec qui tu partages tes, tes projets quand c'est encore dans l'embryon. j'ai envie d'acheter un petit terrain à Ojala. Euh, euh non non non non. Il n'y a même plus les terrains là-bas. On m'a dit qu'on escroque les gens là-bas. Alors que tu allais acheter ça, tu allais pouvoir peut-être faire ta plantation là-bas, je ne sais pas. Il dit que parfois c'est ton gars, hein. parfois c'est ton gars, ou c'est ta go. Dès que tu parles de ton projet comme ça, elle dit ah. Oh. Certaines personnes voient que si jamais tu as abouti et tu fais ça, tu vas l'oublier parce que tu auras l'argent. Ils ne savent même pas que ce n'est pas le cas. Par contre, je veux priver. Je veux un peu mettre la, la, la, la sonnette d'alarme sur beaucoup de femmes. Ces derniers jours, j'ai reçu trop de femmes qui se sont pleines de la même chose. Tu rencontres ton gars quand il n'a rien. pour commencer la relation. Tu le soutiens, hein. 5 ans, 10 ans. Quand il commence à avoir l'argent, sa famille, maintenant, vient le détourner. Donc, soyez très vigilante. Tu ne dois pas rester. Tu ouvres tout, tu montes à l'homme ou à la femme. Après, maintenant, quand il a l'argent, on le fait prendre une autre femme. Votre première maison que vous avez conçue, là, c'est une maison de un niveau. Il n'a pas conçu le duplex. Il aménage dans le duplex avec la deuxième femme. Toi, on te laisse dans la petite maison. Il passe à peine. Fais très attention. Quand à la fin d'une histoire, tu as l'impression qu'on ne t'a pas dupé. Parce que tu as quand même, tu pas d'argent que tu as eu. Parce que tu as quand même... Euh... Tu peux laver ça, non Cherche de l'eau, tu laves, s'il te plaît. Non, mais... Tu laves souvent la voiture, papa, non C'est le gardien qui la veut. Cherche de l'eau, tu vas la pas laver la moto aujourd'hui. Et après, tu n'as que tes larmes pour pleurer. Vous avez fini là-bas Les cheveux ne sont pas tressés la nuit Tu crois que ton matelas tressait les cheveux Non, ça va tressé la nuit et ça va tressé aussi là Ça va commencer non, la nuit ici là Ça va terminer, la nuit, c'est pour Ok et je sais que quand vous commencez comme ça, là, on ne vous avait pas dit Si j'avais même une mère à côté de toi qui allait te conseiller Sois sage Ne fais pas toujours confiance totalement Là, tu rencontres quelqu'un, tu as travaillé travailler, tu as ton petit fond, même de 5 millions. Tu prends la personne comme ça, tu lui montres tout ce que tu as. Les gens doivent entrer dans votre vie étape par étape. Ta confiance se mérite. Et même si on dit que ça se mérite, on ne mérite pas totalement, totalement, totalement, tout, tout, totalement là. Il y a toujours un petit que tu m'as à côté. Steven Kamga, tu es au Cameroun, pourquoi tu veux savoir pourquoi je suis rentré au Cameroun Tu au Cameroun. J'étais en Bengali, savoir qu'il demandait parce que ça va l'encourager ma, à dit qu'il va rentrer. C'est le Seigneur qui m'a dit de rentrer, je suis rentré pas la fois. Quand Dieu m'a dit de rentrer, en trois semaines, j'étais déjà ici. c'est un peu le genre de réponse que vous voulez. Vous voulez peut-être que oh, je je n'avais plus les papiers, on allait me rapatrier. Ou bien vous voulez que je dise, non, Dieu m'a dit de venir au Cameroun. Je suis venu. En fait, quand il venait, mais il pensait qu'il venait pour toi, moi. que je venais pour trois mois mais parfois Dieu a besoin que tu fasses aies la foi peut-être il te dit que l'eau la loue la maison là je, dis, je loue la maison pour faire quoi là. que loue la maison là le jour où tu loues tu entrées dans la maison tu t'assois que tu as dans la vision de ce que tu vas faire dans la maison là. je vous dis pour ça que moi je fonctionne à Si ta foi n'est pas pour toi, ne parce que tu es le Tu vois, la la Tu dois avoir la foi pour tes choses. La foi. La Bible dit que est la foi, c'est la ferme assurance de ce que je ne vois pas. Mais que je sais que j'ai. Quand tu commences, quand tu ton action active les forces qui vont venir pour t'aider. Un peu comme si tu dis à l'enfant que donne-moi tout ce que tu as. Supposons bon, tu as un gros nounous derrière toi. L'enfant a un petit nounous, un petit jouet dans sa main. Tu dis à l'enfant que donne-moi ton nounous. Il ne veut pas donner. Alors que si tu te le petit jouet qu'il a dans sa main, tu vas lui donner le gros nounous. Dieu va te dire une chose, il va voir. Est-ce que tu peux faire tu ne fais pas, tu crânes, tu tournes, tu montes, tu crois, tu filles. Je vais les laver j'avais oublié lumière vient. lumière il était où il là bas dormait ah il dormait viens lumière à me tourner ton oreille lumière tu es tout mouillé pourquoi hum? Hum, pour laver lumière dis bonjour comme ils ont mangé là ils vont se voir dormir Il bat, il bat, il bat. Oui. Tu as la brosse oui. Tu as la brosse Tu mets du pax dans ton eau là. Oui, oui, oui, oui. Steven Kamga, tu dois croire en toi. Tu as compris? Si tu crois à la Bible, tu ne crois pas en toi, tu as menti. Si tu crois en des traditions, tu ne crois pas en toi, tu as menti. Moi, tu aimes trop bavarder pour rien Steven Tu as personnes que vous avez, vous avez la parole mais vous n'avez pas la puissance. Le royaume de Dieu c'est la puissance. Ce n'est pas la parole seulement. Vous aimez trop bavarder. Vous aimez le Logos. Il Y a les gens qui vont utiliser la Bible pour délivrer les traditions délivrer parce qu'ils croient en nous. Lave-nous. On lave quelque chose comment Tu verses l'eau, tu brosses. Tu as mis le savon dedans. Il va te muscler aujourd'hui. Tu vas laver. Même toutes les prières que je vous donne ici, le sel, tout ça, le don. Si tu fais, tu ne crois pas. Je fais, ça ne marche pas. Parce que tu ne crois pas. You don't believe. La foi, c'est une puissance, une force. On lave le bord des roues, on ne lave pas le bas. Au bord. Pas là-bas, ça, c'est le bas. Voilà. Eh bien, ça, Caroline Fossy, pardon. On joue la reine Caroline. Avec ah oui, les ponts, on joue la, la, le truc que tu as là. vous êtes sur le point d'abandonner bonjour la reine Roland était sur le lit le matin avec les enfants vous êtes bien réveillé si tu fais toutes les prières et que tu ne crois pas en ce que toi tu train de dire tu vas finir, tu vas regarder comme ça, là. tout le monde va avancer c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont la foi maintenant ils ne connaissent même pas la Bible même les traditions ne connaissent pas mais ils avancent parce qu'ils ont la foi très important ta foi ne doit pas être influencé par quelqu'un. Quand tu sens dans toi que tu veux faire quelque chose, ah tu fais. Bon, je vais vous laisser et y aller la consultation que je dois faire.